Salut à toi Seigneur de Guerre, moi c'est Zig et aujourd'hui je suis sur Creative Wargame avec une armée de Thousand Sons du culte de la duplicité. Alors bonjour euh, Seigneur de Guerre, enfin on se voit sur Creative Game. alors je vais vous présenter ma petite liste. Pour jouer ce culte aujourd'hui j'ai choisi un premier QG. Dans ce QG on va trouver un Master Infernal qui va connaître deux prières, une prière qui me permet à 24 pouces en ligne de vue de mettre un plus 1 à la force des armes de tir. Et une deuxième prière pour avoir un D2 reroll qui me permet de reroll toute source de dés hormis un D2 jeu de scénario. En deuxième QG, on va trouver Papa Harriman qui va être une version blessure mortelle euh, au niveau sorcier, puisqu'il va connaître Smite, normal. Doombolt, qui est un cast qui me permet de mettre 3 BM flat. Il va également connaître Zenge Firestorm qui permet avec de la chance de monter entre 2 à 5 blessures mortelles. 5 blessures mortelles c'est vraiment quand on les descends avec toi. Et il va connaître comme troisième sort la 4, invulnérable sur une unité d'infanterie de type Southern Sons Pas d'infanterie, Southern Sons tout quoi. Ensuite, on va descendre sur les choix de troupes. Pour les choix de troupes, on va profiter de la baisse en coups en points. Chacune de mes unités de rubrique marine, à savoir 3, auront les icônes, qui me permet de gagner un point de cabale supplémentaire pour pouvoir avoir des tricks de jeu lors de ma phase psychique. Ma première unité de Southern Sons va être composée de 5 rubriques marines avec les 5 lance flammes. La deuxième unité est une unité lambda en bolter, et la troisième, comme la deuxième, sera juste du bolter. Sur ces unités, ainsi que sur les diverses unités euh, Scarab j'ai fait un mix des pouvoirs psy, parce que si je joue contre une armée qui a un psy -cœur, ça me permet de jouer plus facilement un secondaire Thousand Sons qui demande à mettre plus de Fire, plus de Blessing ou plus de malédiction que l'adversaire. C'est pourquoi dans l'armée, dans la liste d'armées, les pouvoirs sont mixés. En unité d'élite, on va trouver une unité de 10 scarabocultes qui sont Salatomatonion avec euh, les Bolters, les euh, Soul Reaper et les lance-missiles. Euh, cette unité va connaître le, un pouvoir de malédiction qui permet de diminuer la force des armes de tir adverses sur une unité de 1. J'ai une deuxième unité de scaraboculte qui celle-ci sera de 5. Au niveau des tricks de jeu, elle me sert à aller piéger des personnages pour de la blessure mortelle si l'adversaire fait l'erreur de laisser un trou. Pourquoi Parce que cette unité, je lui ai payé une amélioration au niveau du sorcier et ce sorcier va connaître Smite, doombolt, ainsi qu'une malédiction qui dit que unité qui se déplace en Normal Move, Charge ou en Désengagement va devoir roll un nombre de D6 égal à son nombre et sur D6, c'est les deux sur mortel à chaque fois que celle-ci va se déplacer. J'ai une troisième unité de Scarab qui va me permettre d'avoir Temporal Surge, c'est un sort... Que vous connaissez plus souvent de Warp Time, la particularité de ce sort en TS c'est que si je n'ai pas fait d'advance à ma phase de mouvement et que j'utilise le Temporal Surge, je peux faire une charge à la suite, quand on arrive à la phase de charge. En transport, euh, c'est à dire en attaque rapide, on va trouver un enfant du chaos simple, unique, efficace, 23 points ça permet de screen, ça va tenir un objet. c'est toujours pénible. Alors oui ça peut donner un KP, mais de temps en temps ça dépatouille bien. Et en attaque rapide également, un, une figurine qu'on ne voit pas forcément très souvent, c'est un Dreadclaw. C'est euh, ni plus ni moins qu que les règles d'un Drop Pod. Avec l'avantage suivant, c'est que lui, il a une caractéristique de mouvement. À sa phase de mouvement, il va bouger de 12. Il a une force de 12. Il a 4 attaques. Il tape à moins 4 pour 3 flat. Particularité, quand on survole des unités en phase de mouvement, sur un 2+, on va les mettre des BM. Et dans le codex Thousand Sounds, vous allez trouver un stratagème qui permet à la phase de charge de mettre des BM sur les unités que vous avez engagées avec ce même véhicule. Et donc ça crée pour celui-ci deux sources de BM différentes. L'armée jouant essentiellement sur les BM en phase de psy, il apporte le complément BM phase de mouvement, phase de charge. Dernier choix, le vrai, le seul, unique Magnus. Pourquoi Magnus C'est un gros pépère, 430 points. Par contre, un trait de seigneur des guerres que je lui paye m'en ouvre 3. Cette figurine va me donner une suprématie sur la phase psychique, notamment si j'ai une ruine qui me permet d'aller créer une zone de dinaï incroyable à plus de full roll, ce qui va pouvoir casser des mécaniques de jeu dans les armées adverses et qui ont une nécessité d'avoir leur réussite sur leur pouvoir psy. Également, il a un smite qui est énorme puisque le smite de base est à D6 damage. Quand il passe en critique, c'est 3D3, sachant que cette figurine caste ses sorts à plus 3 quand il a plein potentiel. J'espère que la partie vous plaira tout ça tout ça. Euh, alors du coup je suis venu en tau avec un bataillon et un commande suprême. Euh, on va commencer par le commande suprême, mais sur Shadow Sun. Je joue en Sept tau. Elle est là pour utiliser son trait de seigneur de garde que je vais payer pour pouvoir redéployer et utiliser en, si j'utilise le coyon et ma liste tombe essentiellement autour du coyon. Ensuite on va enchaîner sur le bataillon, donc avec 3 QG, donc qui sera littéré avec le classique euh, bat, euh, le simple sceptre en relique. Le trait de seigneur de guerre que je lui ai payé, qui est l'exemplaire du euh, Of Monka, pour redonner la relance des blesses à mes crises Et ensuite, on va prendre les deux litanies, qui sont le phim, no Pain et le plus en commandement. Surtout comme maintenant, le plus en point de commandement est très important en Ephilim. Avec la Data Slate et la Clarification, en far sight On aura même un allié, on n'aura plus le droit de prendre les terres. Donc, euh, la, vu qu'on est très consommateur de PC, c'est encore plus important, je trouve, de jouer cette taux, à mes yeux. Ensuite on va jouer avec un enfonceur qui est là pour lui pour mettre des tartines. Donc il est sur Precision of the Hunter et la relique Gantléonagre, j'ai envie qu'il tape. J'ai envie qu'il rentre, j'ai envie qu'il tue euh, un prince tyrannide, j'ai euh, pas envie qu'on que, que, que rentre dedans et que je n'ai aucune réponse. Et le troisième il est sur QG, ça va être euh, le connu maintenant en taux, c'est Long Strike. Euh, il voit, il tue, point. Ensuite, on va enchaîner sur trois troupes, donc une unité de croûte. Qui est très intéressant dans certains scénarios avec leur pre-move pour pouvoir euh, s'élancer, pour faire certains objectifs. Et avec le changement sur le secondaire, une unité de breacher. Comme ça, si ça s'approche euh, sur certains scénarios, je pourrais tirer et surtout faire l'action. Avec les guerriers de feu qui eux, pourront rester peut-être en retrait sur certains déploiements, pour pouvoir tirer et surtout aussi faire l'action. Et pouvoir marquer mes points sur euh, les aéros si je les sélectionne ou sur les cartes de table, enfin plein de choses. Ils sont, ils ont vraiment pris en valeur avec le changement sur le second Et donc et en plus de moins de la minute, de une, là on est vraiment sur quelque chose de, de vraiment bien. Ensuite, on enchaîne avec euh, les élites, mais sur les classiques crisis. Donc on a un pack de crisis double plasma. Et cyclo, oui, je, certains le diront, j'ai pris le risque de payer cher encore mes placements, mais je trouve ça tellement impactant sur certains scénarios, certaines unités adverses, que je trouve que c'est difficile de s'en passer. Avec générateur de bouclier, bien sûr, pour qu'elle puisse tenir. Et euh, le Chavri. Alors moi je l'équipe sur le Chavri, d'autres l'équipe autrement. Euh, le fait de pouvoir Overwatch pour zéro et euh, lui mettre bien sûr l'iridium. Comme ça, euh, il peut tenir un minimum si on le met dans un, dans un couvert et on aura cette capacité à pouvoir faire peur à l'Overwatch. Le deuxième pack de crédit c'est à peine différent. à la place d'un deuxième plasma, j'ai pris un lance flamme euh, Comme ça lui peut se mettre un peu plus en avant et après un peu un repousse-charge. Euh, parce que à la charge, les lance-flamme tôt, c'est déjà un D6 plus 2. Comparé à d'autres, déjà on a un minimum de 3. Donc ça fera déjà 15 tirs de lance-flamme. C'est déjà super impressionnant. Donc euh, on est très bien sur ça. Euh, les deux unités, bien sûr, auront des drones. Euh, quasiment tout le monde auront des drones de marquage, sauf sur mes crisis où j'ai mis deux drones boucliers et euh, trois drones de marquage. Parce que je trouve que la dimension des lasers, euh, avec des décors actuels, donc des forêts, c'est hyper important d'avoir en plusieurs, au minimum. Et de pouvoir ensuite se s'améliorer aussi avec les amarelles. Ils s'affrontent sur le scénario 11 du chapter à prouve Nephilim. Récupérer les reliques. 6 objectifs sont sur la table, 1 dans chaque zone de déploiement et 4 dans le No Man's Land. Ils marqueront 4 points s'ils tiennent un objectif, 4 points supplémentaires s'ils en tiennent 2 et 4 points de plus s'ils en contrôlent plus que l'adversaire. Ils marqueront également 1 point s'ils détruisent une unité ennemie pour une limite de 3 points par tour. On va pas tergiverser, on passe tout de suite au premier jet de cette partie, le toast pour euh, l'initiative, des noirs pour Zig, des blancs pour Drago. Drago qui claque son 6 déjà tout seul. Ah, il est chaud, il est énervé. Il, est énervé. il en, veut il, en veut, il veut, il veut bouffer du Zig. Du coup, les gars, ce qu'on va faire en premier, c'est présenter votre déploiement. Alors, mon déploiement à moi, ça va être simple. Euh, là, je me suis mis à distance de Zig. Donc, on va mettre, alors actuellement, mon gros pack de double crisis. Donc, 10 crisis. Ensuite, un enfonceur ici. Shadow Sun. Un éthéré ici pour qu'il va les accompagner, que je n'ai pas mis sur Dord. Donc, il va devoir courir. Ensuite, on va avoir les packs de drones tout autour, qui vont écranter. Et ensuite, on va avoir les trois amoureux, dont l'on strike qui est juste là. Un petit pack de croûte ici qui va après faire son pre-move pour venir ici euh, vers, le, le, vers le centre pour faire son aéro. Les deux packs que je vais coller au plus pour faire en tout droit jusqu'au de, de, centre, enfin jusqu centre pour marquer les deux aéros de chaque côté. Là, je les avais mis un peu en retrait parce que si j'avais pas le tos, je serais préparti un peu plus comme ça. Je vais me cacher, attendre de voir ce qu'il fait avec ça. Là, je l'ai, je fais un all-in sur au moins ces petites unités. Comme ça, je marque mes 9 points direct, Nature Peinture. Et ensuite, je vais avoir du coup mes redéploiements parce que je joue bien sûr avec le trait de seigneur de guerre de, de Shadow Sun qui me permet de faire 3 redéploiements euh, ou de mettre en réserve stratégique. Et, voilà, et je vais donc du coup faire ce redéploiement et on se retrouve juste après. Voilà. Alors mon redéploiement, là je recentrais les guerriers de feu, les breachers sur le côté pour qu'ils fassent leur 6 pouces et directement être dans le secondaire taux aéro, donc qui est de faire le centre et pouvoir marquer directement 9 points parce que les croûtes aussi ont fait leur mouvement d'avant-garde et sont déjà prêts à le faire aussi. Mes secondaires, ça va être action décisive en taux donc euh, si je joue Coyon, et je vais jouer Coyon de toute façon c'est donné donc ça va être tour 3, 4 et 5. Si je tiens 3 objectifs qui est un sous-scénario, je marquerai 4, 8, 12. Alors pour faire du coup les aéros qui, feront, euh, qui sont sur 2 pour le premier, 6, 9 et 15. Si on marque les 4, donc là j'aurai 9 assurés. Et le troisième bien sûr, je joue contre du TS. Je suis un poutreur. Qu'est-ce que je vais prendre à Borzo Witch. Il est très heureux de ça. <rire> et ben voilà, c'est parti pour mon déploiement, c'est très simple, on joue contre un taux. La base pour moi, au cas où je n'ai pas le t ce qui sera le cas, c'est de donner le moins d'unités possible à manger sur son T1, sachant qu'au vu des secondaires qu'il a pris, il va se concentrer sur des actions sur les flancs. A ce titre-là, j'ai choisi de mettre des unités également sur les flancs, qui disposent chacun du, du pouvoir temporel Surge, dans une idée d'augmenter ma mobilité sur les flancs. À côté de ça, on va trouver un château fort, dans lequel on aura Magnus, les Determinator, unité de 5 et l'infernal master pour pouvoir faire les tricks de buff qui se détermineront à ma fosse de commandement et après on va chercher à limiter l'impact létal que peut avoir le taux sur le T1 et on va jouer un jeu de placement jusqu'à son T3 alors en ce qui, soit... en ce qui concerne mes secondaires j'ai choisi de mettre des bannières on est sur le scénario 11 je devrais peut-être arriver dans la logique à faire ou un 11 ou un 15 sur banner j'ai également choisi de prendre le secondaire TS qui se trouve dans la partie psychique, qui est Mutate Landscape. Il s'agit d'une action psychique qui se fait sur une charge warp à 4 sur les objectifs avec un sorcereur pour une valeur de 3 points à chaque fois que l'action sera réalisée. Et après, son armée ne donne pas énormément de secondaires. J'ai pas vraiment envie de jouer offensif, donc j'ai pris nos prisonneurs et on va chercher à détruire tout ce qui me donnera à manger pour aller scorer des miettes de secondaire pour aller essayer de chercher une petite victoire, voire une égalité. Et c'est parti donc pour le tour 1, Drago, de toute façon t'as pas le choix, c'est toi qui attaques Donc on commence par la phase de co euh, qu'est-ce que tu vas faire mon petit Drago Ok, alors pour ma phase de co ça va être assez simple, euh, je vais euh, buffer ce pack de crisis là qui est full plasma, donc hop, on peut les voir ici, full plasma sur le, le haut, euh, avec Ashadosen, euh, donc la full reroll. Bon, c'est un cas qui me charle, on verra, vous voyez, qui s'approche, mais bon, je vais pas avoir grand chose. Et ensuite, l'Eterry va faire ses deux petites litanies. Donc, il va buffer le lance-flamme en Phylo pain Ça passe et gagner un CP supplémentaire. Ouais, c'est raté. raté. Voilà, et Long Strike va donner son buff à un autre raid mais ils vont pas tirer eux aussi. Il n'y a pas grand chose à voir. Et du coup, je vais enchaîner sur ma phase de mouvement. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve à la fin de ma phase de move. Alors, c'est simple. Comme j'ai dit, et ce que j'ai dit, je vais le faire. Donc ça va être avancé ces deux petites unités qui vont marquer leur petits point avant de décéder dans la trop souffrance. Hop. Ensuite, j'ai là, j'ai gardé l'objectif ici avec ce pack de crisis parce que je savais que ça, si je le mettais dessus. J'avais peur que ça ne tienne pas, donc hop, elles sont venues un peu se glisser ici pour retenir l'objectif. Là, venir s'avancer un peu pour prendre la table, parce que lui, sinon, il ne viendra jamais. Hop, et ensuite, on a là aussi, j'ai pris l'objectif avec ses guerriers de feu. Et ensuite, on prépare pour euh, les potentiels faits ou euh, petits euh, délires qu'il peut me faire. Et voilà, et donc là, voilà cette phase de move va clôturer mon tour, parce qu'il a tout bien caché comme il faut, comme un pletre. Début de ma phase de commandement, comme toute phase de commandement, je regagne un CP. On s'aperçoit que là, avec les mouvements qu'a fait Drago, il vient de marquer 9 points de game. Ça va être à moi de réduire cet espace-là et euh, ne pas le laisser grossir. Donc, Pour ce faire, je vais être obligé de répondre à l'ensemble de ces mouvements qui ont permis de le scorer par euh, une tentative de réduction des euh, unités obsèques chez lui pour essayer de prendre l'ascendant sur les objectifs. En l'état, l'idéal, ça serait arriver à le punir sur le primaire, mais ça ne sera pas le cas, parce que son château fort ici sera trop punitif en retour à sa phase de tir prochaine. Donc l'idée primaire, ça va être de faire une belle phase de co pour faire des buffs et euh, les prières de l'Infernal Master. Et après, dans la phase de mouvement, l'idée, ça va être de venir sur table, supprimer ça en phase de psy, pour trixer, et venir tomber également là, dans la vente qui se trouve, de manière équidistante à plus de 9 pouces à chaque fois d'une des figurines ennemies. Pour faire un full feu là-dessus, à moins d'air ça, prendre le centre pour me donner une surface de projection sur les tours 3 et 4. L'idée c'est qu'il ne faut pas oublier que je joue contre un joueur tôt qui a pris un secondaire qui va se courir en 3-4-5, donc c'est à moi à démonter un après voir mon jeu 3-4-5. Phase de commandement, Magnus va donner la full reroll des touches à l'unité unité qui est de 10 Terminator. Deuxième chose, mon Infernal Master va faire une prière. La prière de mon Infernal Master, ça va être le choix. Le choix de l'Infernal Master, comme on a décidé d'essayer de laver une unité au Psy, pour dans la même phase de Psy, faire une frappe ici, et commencer à amoindrir l'unité qui est en double plasma, qui est l'unité hormis les trois véhicules, la plus létale et qui sera scorante sur les tours 3, 4, 5. Ça va être de passer en force 5, pour pouvoir utiliser des stratagèmes pour le blesser de manière assez efficace. Donc cette prière, c'est l'Infernal Master qui l'a fait en ligne de vue sur une unité visible à 24 pouces. Elle se jette sur un 3+, ça passe, l'unité de 10 Terminator va gagner plus 1 à la force des armes de tir. Fin de ma phase de commandement. Phase de mouvement, on va essayer de mettre en œuvre le game plan qu'on vient d'évoquer et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, on va essayer de mettre à exécution le plan qui a été énoncé en phase de commandement. On a bougé des ici qui sont venus monter une bannière. on a déplacé Harryman qui va commencer à faire des câlins psychiques à cette unité ici on va utiliser l'unité de 5 rubriques marines avec le sorcier sur l'unité de Determinator qui a été mis en full roll à la phase de coup et qui va prendre les buffs de minus en phase de psy pour réaliser une TP quand le nettoyage aura été effectué ici toujours sur cet objectif ici on trouve une unité de 5 scarabs qui ont également monté une bannière et l'Infernal Master qui va faire l'action psychique sur une charge warp de 4 pour marquer 3 points. Quand on se déplace de l'autre côté de la map, on a avancé les 5 rubriques marines sans les faire entrer dans la ruine pour qu'elles restent hors ligne de vue derrière l'obscurant. Elles ont monté une bannière et on a fait tomber le Dreadclaw pour donner un manger à Dragosa. Le but est de limer suffisamment avec l'unité de 5 rubriques marines lance-flammes l'unité là-bas de 10 qui, elle, est obsèque, et j'ai pas envie que cette unité survive et vienne m'éteindre ma bannière. On fait la, la phase psychique, et bien on va commencer ici. On a positionné Harriman à 18 pouces de la septième figurine de cette unité-là, car s'il fait des jolis pouvoirs, je veux qu'il reste maximum une, 3 figurines dans cette unité, qui se retrouveront à portée de Smite allongé de Magnus via sa ligne de vue, ce qui veut dire que si Harriman vient à faire 7 kills ici, le smite de Midus devrait suffire à venir terminer cette unité pour libérer la place de la faire en face de Psy des Determinator. On va commencer par le smite. Pardon, on va Donc du coup le smite le plus simple, ça va être le smite là-bas, parce qu'il a, il a 4 puces sur les dés, parce que j'ai plus 1. C'est un smite à 5, 4 et 1, 5. Dans les euh, Breachers, là-bas, c'est C'est ça. Tu vas prendre 3 BM. On va enchaîner... Maintenant, parce que Harryman, il a une reroll au niveau de tous les psychiques. Donc, on passe à une difficulté de 5 sur les dés. Reroll par lui-même. C'est tout bon. Ici, on va mettre D3 BM. On va mettre 2 BM. On va tout de suite payer 4 points de cabale pour ajouter un D3. Ça fera 2 BM en plus. Ici, on sera à 4 BM. Je vous laisse le dé pour qu'on se rende compte des choses. On est à 4 BM. Moi, je sais que j'ai décidé qu'il fallait que j'en tue 7 minimum. Du coup... Quelles que soient les figurines qui retirent, je reste à la capacité de faire un double bolt de Harriman, qui va passer, ce qui va lui rajouter automatiquement 3 BM. On est déjà à 7 morts par Harriman. Et le troisième pour psy que va faire Harriman, c'est un Zen Firestorm qui passe en critique. Donc je prends 9 dés. Et chaque 5 et 6 créera une blessure mortelle. Du coup, je déchate, ça fait partie du game, je fais qu'une BM, il lui restera une unité de 2. Ce qui devrait être suffisant pour moi, je n'ai pas besoin de créer plus. Je lui ai tué huit figurines ici. Drago avait fait le choix ici de les laisser dans la ruine. Du coup, Magnus n'étant pas à 18 pouces, mais conservant une ligne de vue dessus, il va utiliser à nouveau 4 points de cabale pour augmenter, augmenter sa range. Son smite va donc passer à une range de 24 pouces ta plus 3, ça sera un smite critique. Donc 3 d3, je ne les jette pas. Il y a minimum 3 morts. En face de psy, on a fini ça. Maintenant, c'est le TP qui nous intéresse pour venir tomber ici. L'unité qui ici, qui n'a pas engendré de pouvoir psychique, va utiliser 7 points de cabale. 7 points de cabale. Ce qui veut dire que le sort qui est censé passer à 8 de la sort de la duplicité va passer d'une manière automatique. Ce qui va pouvoir me permettre de prendre mes... Pardon, excusez-moi. Magnus va finir ses pouvoirs. Magnus, Magnus va caster un moins un 2-bit sur ses Terminators. Ça passe. Ok, Magnus va alors caster un plus un 2 hit qui passe. Et je vais m'arrêter là. Le sort de TP est passé. Je vais donc TP des Terminators qui sont en 2+, à la touche Full Reroll. Et moins un 2-bit. Et on va, les, on va les téléporter dans le vent. Pourquoi dans le 20 bah Parce que si jamais il me met un, un drone marker. Il aura un plus 1 tweet, mais il aura le moins 1 tweet du cover dance. Et comme je viens de leur caster un moins 1 to be hit, je resterai à moins 1 à la touche. Donc mon unité de 10 Terminator va finir la phase de psy par un petit smite ici, parce que je me suis mis plus près de cette unité que de celle-là. C'est donc mon 1, 2, 3, mon quatrième smite. C'est un smite à 9, mais j'ai plus 1. C'est un smite à 8 qui passe. Et tu prendras d 3 BM à l'amitié. Je t'en mets qu'une, je suis super cool. Euh, l'amitié, à l'amitié, voilà, une BM. Euh... Une BM sur un drone, ok. Maintenant, j'ai claque 2 CP de plus un bless, et un CP pour plus de bolts et mon unité va faire un full feu dans l'unité de crisis Plasma. On va voir ce que ça donne, c'est du 2+, full reroll. C'est pas très stable, j'ai fait plein d'as, je suis un peu chanchon. Je plaisante, bien sûr, il y avait un as en plus que j'ai roll. Ok. Eh ben tiens, regarde dans mon la balayette. Et maintenant, ça va blesser à 3 cette histoire. Par contre, là, j'ai pas de reroll. C'est des blesses à 3 natives. Et ça sera des blesses à 3 pour un dégât d'une PA de moins 2. C'est pas beau. Comme dirait l'autre. Ça doit être dans la stade, j'en sais. Là, il était bon. Ça te fait ça de save à moins 2. Je te laisse me dire sur qui tu prends. Donc, t'as quoi en de mort euh, J'ai deux crisis mortes. Donc, on va finir le séquençage de l'unité de D-Totor. Il me reste les sous canon et les lances-missiles. C'est du 2 full reroll. Et ça sera sur du 3, 2, parce que plus un blesse. Je te blesse sur du 2. Du coup, tu en as 4 à moins 2 pour D3 damage. 3, 6, 8 à moins 3 pour un damage. Allez, attention, ouais, moi je garde une possibilité de reroll. C'est du D3 damage. 3, il est mort. Il a 4 points de vie, hein, je ne dis pas de bêtises. Hmm. Ok. Euh, en phase de tir toujours, j'ai mes lance-flammes qui sont là-bas à portée, qui vont faire leur tir. Donc je vais prendre 4 des blancs, parce que j'ai des forces 4 qui sont sur les rubriques Marines. Et j'ai du force 3 qui est sur le papa. Je crois qu'ils n'ont pas envie. Noir sur 4, blanc sur euh, 3. Ok. Je m'excuse. Cette mort, ok. Cette action de tir à coups de lance-flamme dans les copains là-bas va sonner la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. On est content, on est heureux. Les objectifs ont été réalisés. On a rasé l'obsèque de son armée. Il ne restera plus que des croûtes obsèques et une unité corps crisis qui peuvent devenir obsèques. On limite l'impact de jeu de l'adversaire. Au trade, on est sur un trade qui est positif, mais si je perds ça, au tour d'après, ça peut me coûter cher sur le late game. C'est un choix, et on verra s'il est assumé euh, au long cours de la partie. On va tenter maintenant pour essayer de les mettre à l'abri, si on peut appeler ça un abri, une charge à neuf sur le hammerhead. Attention, la charge à neuf à la chatte, patatras alors, sauvegarde de Hammerhead, une save réussie. Donc, il meurt. Est-ce qu'il explose, Drago On espère. Hein voilà. Il n'explose pas. Donc voilà ce qu'il reste. Bah, tu peux le retirer, vas-y. Non. Donc à la fin de la phase de charge, j'ai fait un joli rôle à 10. Ce qui m'a permis de faire euh, le peeling en venant là, là, là, là, là, là, un peu partout, de faire peeling et conso, de me retrouver dans cette position-là. Euh, cette charge à 10 m'a vraiment vraiment vraiment été bien utile ce qui va me permettre de ne pas trop bouger et je vais laisser l'ensemble de mes scarab avec un pied dans le dance cover puisque pour rappel, elles ont déjà le malus one to hit ce qui fait que même si elles sont marquées il touchera à moins 1 l'avantage c'est que j'ai fait un choix de ne pas mettre le plus un bless au corps à corps j'ai chancé, c'est passé ce qui veut dire que je serai à son tour dans la possibilité de jouer le moins un dégât sur mon pack de disques et full buff. Fin de mon tour, euh, ça s'est plutôt bien passé. Si je suis amené à perdre mes 10 Terminators, ils auront emporté avec eux euh, leur équivalent. Et euh, du coup, la létalité dont j'ai pu faire preuve entre euh, Magnus et Harriman et mon pack de 10 Terminators full buffé va me mettre en bonne position pour aller le faire jouer sur un quart de table. Et c'était un petit peu le but parce que là il a une obligation c'est soit il vient là soit moi je fais 12 points et s'il est là il n'y a pas paquet là alors fin de mon tour en gros on va falloir qu'on score le no prisonneurs mais je lui ai pris 20 points ici un pack de crisis ça doit bien représenter un 3 points je pense ça fait 27 points donc je suis à 47 points donc je suis à 3 points de nos à trois points de vie de passer le cap des 50 donc dès déjà 6 à nos prisonneurs j'ai posé mes trois banners et ici j'ai fait trois points de mutate landscape. Le but c'était d'arriver potentiellement à monter à 12. En l'état, il a un vrai choix. Ça lui de les faire pour voir combien à son tour il va m'empêcher de scorer. Donc euh, fin de ce premier round. Euh, alors, petit rappel sur ce qui a été marqué aussi à ton tour. Donc euh, decisive action, euh, donc c'est rien de marqué pour l'instant. C'est ça. C'est normal. Aéro, 9 points. Donc euh, tu as placé euh, donc, euh, sur, les, sur, les, sur les trois zones là. De ton côté, ZIG, c'est 3 points de Mutate Landscape. Tout à fait. Et euh, pour le progressif, on a donc brisé les corps et âmes. C'est 0 pour toi et 3 pour toi. Non, non c'est euh, Pardon, 3 pour toi et 0 pour toi. Okay. Tout à fait. Euh, voilà pour ce qu'il en est. On passe tout de suite au tour 2. Pour deux, on attaque ta, ta phase de co. exactement 8 points. Et 8 points. Au tour et 8 points. 2. 8 points en effet, euh, parce que tu contrôles le 1 et 2 objectifs. Très bien. Euh, et bien c'est parti, on y va. Alors, on est là, qui arrive à mon tour 2 du coup. Euh, voilà, on va attaquer ma phase de co. Donc là, j'ai plusieurs menaces à, à m'occuper. Donc là, on va tout rebouffer absolument ce pack de Crisista au maximum. Donc avec Shadow Sun, avec l'Etheric qui va encore remettre le No Pain, si ça passe. Et on va essayer de regagner un point de co. Donc là, je suis déjà à 4 c'est au moment où je vais dépenser. Donc, le Kupenko, ça passe. Et le Phinopane, ça passe. Donc, on est à 5. Donc, elles seront super OP. Full relance. par du Monde K. Et euh, voilà. Donc, c'est parti. On va attaquer la phase de mouvement maintenant. Pour essayer de virer ces petites choses -là. Alors, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc, j'ai un peu euh, reculé la meurette ici. Pour garder les lignes de vue sur ça. Et en même temps, si les choses après, autres pour tour prochain se ramène ici, les verrez après on a claqué un pc pour que les crisis advance auto de 6 et pouvoir être apporté des lance-flammes pour être sûr de mettre le maximum de d'attaque là dedans l'enfonceur est là en cas que j'arrive pas à les sortir il pourra les chercher à la rigueur ça dépend comment il les enlèvera une petite charge des tirs donc on, on est on est prêt on attend on se recule on attend ce tour 3 donc on fait comme on peut donc on va enchaîner sur la phase de tir espérant qui crève <rire> alors du coup on arrive à la phase de tir et pour le 5 du stratagème donc de, feu, de fire and fade donc pouvoir tirer il faut que ce soit eux qui tirent en premier et je dois faire aussi ces mes strikes, enfin mes crisis je veux dire et en même temps je dois faire aussi les désignateurs laser vu qu'on est au début de la phase de tir donc j'avais désigné avec tous mes désignateurs ici là il n'y a que ça de toute façon donc là on a trois drones Hop, il y en a un qui passe, donc il y aura un drone. Je vais... On va mettre un D. Bon. Et hop, et on a les drones ici des crises. Un 3 Il y en a trois, mais il y en a de plus, donc il y en aura deux. Donc là, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Eh ben... Eh ben voilà, comment dire... Euh, ils sont pas morts. Euh, sans me... Sans, sans insulter, ça m'embête. Ça hein hein <rire> Alors j'ai tiré avec les crisis, euh, elles ont quasiment, un tout un, quasiment tout rebondi, sauf deux plasma et quelques tirs de lance-flamme. Euh, euh, L'enfonceur a tiré aussi. Euh, je crois que j'en je ai emporté que deux avec lui. Euh, Shadowson en a emporté un seul. Et la Mered ont fait leur taf. Ils en ont emporté quatre tous les enfin, euh, ensemble. Mais euh, voilà. Voilà, alors ensuite, euh, ben, j'avais peut-être prévu de faire une charge, mais il m'a complètement, euh, complètement mis dans le vent. Du coup, je n'ai plus rien à faire. On va essayer de tenir, on va essayer de voir comment il se place. Alors, on va voir ce qu'il fait, mais euh, ça va être compliqué. Mais faisable. Donc pour le décompte des points de Drago, malheureusement, comme il n'a pas fait de capé à ce round, il ne marquera pas de points sur le primaire progressif. À côté de ça, son secondaire qui lui a permis de marquer ses 9 points au T1. Pour le complete à 15, il doit le faire chez moi tout au fond là-bas. Ça va s'avérer compliqué avant la fin de la game. Et son autre secondaire qui doit scorer en T3, T4, T5, on n'y est pas encore. Également le fait que l'unité résiste, le prive de 2 points de board the witch. Mais on va pas se mentir, trop prochain il les gagne. J'ai fait un choix, ça a été de retirer le sorcerer pour pas lui donner une charge facile, donc ça, tour prochain, c'est mort, ça lui fera faire deux points. On va enchaîner sur ma phase de co. phase de co, ça va être assez simple. Magnus, n'ayant pas d'unité dans ses 6 pouces visibles, ne va, pourra pas donner de full reroll Du coup, comme il est caractère, il va se la donner à lui-même. Parce qu'on s'aperçoit qu'un mouvement de 16 peut amener une charge potentielle ici. À côté de ça, on va avoir la prière de l'Infernal Master. Et je pense que la prière de l'Infernal Master, ça sera un dé de reroll. Donc ce dé, on va le rôle tout de suite. C'est la prière qui permet d'avoir un dé de reroll comme expliqué en phase précédente. C'est sur un 3+, ça ne passe pas. Je regagne un CP en début de phase de co, qui me faisait passer à 2. Je redépense ce CP et je gagne en mettant une blessure mortelle sur mon Infernal Master, se dé Fin de ma phase de co, du coup, on va procéder à, au mouvement de l'armée pour la phase de mouvement, on se retrouve à l'issue. Alors, pour compléter ma phase de commandement, j'ai utilisé le cristal Relique détenu par l'Infernal Master sur une unité de 5 Scarabocultes qui se trouvaient là et qui ont pu revenir en phase de renfort à cet endroit-là, à 9 pouces de ce Hammerhead. Pour mémoire, cette unité a deux pouvoirs connus, une malédiction, mais surtout le Doombolt. Également, on a bougé Magnus, on va aller faire des Kalinous ici, je pense. L'intérêt sera peut-être d'enlever une invulnérable, de se rajouter des attaques, vu que je l'ai mis en full reroll. Cette même unité se retrouve dans la zone de létalité psychique de Harriman. En phase psychique, on va commencer ici par un Mutet Landscape. On va enchaîner par une TP de cette unité qui va venir en renfort de l'unité de, de Scarab occulte à l'opposé du battlefield. Le but, ça va être de poser un double smite, Doombolt et des BM en plus avec des points de cabale et d'assurer une létalité au tir d'une dizaine de Terminator pour essayer de sortir un deuxième hammerhead. On va voir comment ça se passe, c'est les dés qui décident. Alors on va commencer euh, par le Mutate Landscape sur l'objectif qui est ici. Le, cette unité qui est exposée, c'est sur du 4. Ça passe, c'est mon deuxième Mutate Landscape, ça me fera rapporter 3 points au second RTS. Ensuite on va compter les points de Cabale. Donc je démarre, j'ai 19 points de Cabale, mais j'ai perdu un sorcier Terminator, donc je vais passer à 18 points de Cabale. On va utiliser ces points de cabale de la manière qui suit. Quand j'arrive à trouver le 4, grâce à Dieu, le voilà. Toujours pas. C'est un décapat de 4. Ah si. Euh. Alors, on va commencer ici. Euh... J'hésite. Ici, alors ça me ferait 4 et 4, 8 et 4, 12. 12 et j'en ai 18. Ok, c'est parti. Ici, cette unité va faire l'action TS qui... Enfin, l'action... Psychic TS sur un 3, je gagne un CP, c'est gagné. Je remonte un CP, je passe à 2 CP. Ça m'a coûté 4 points de cabale. À côté de ça, on va enchaîner avec cette unité ici. Je viens de faire une erreur monstrueuse. C'est cette, cette unité pardon, qui a fait l'action TS. Cette unité ici qui va faire Doombolt. Ça passe. Il va prendre 3 BM flat. Je vais tout de suite casser 4 points de cabale. Il va prendre D3 en plus, une BM en plus. Donc il prend 4 BM à cet endroit là. Je vais dépenser un point de commandement. Et cette même unité va pouvoir faire un smite. C'est mon premier, c'est à 4 sur les dés. Ça passe, il va prendre des 3 BM, 2 BM ici. Du coup, on va enchaîner avec cette unité là qui va casser 7 points de cabale. 10, euh, bon, 7, il va en rester 3. 3, je ne pourrais plus rien faire, on s'en fout. Ça va me permettre de TP cette unité. Cette unité va venir apporter un smite et du tir à cet endroit-là. Là, là celle-là, je vais la mettre pile poil à 18 pouces pour forcer ultérieurement son véhicule à se déplacer là. Et je vais juste poser les unités à 18 et à 24 maximum de cette unité-là. Tu as perdu combien de points de vie là 6. Tu as perdu 6 points de vie, ça va être mon deuxième smite. C'est mon deuxième smite, du coup il passe à 5 sur D. Il fera 9 et 1, 10, c'est ok, il va faire des 3 BM, 2 BM. C'est propre. On va enchaîner avec Harryman qui va venir poser un smite ici. Ça sera mon troisième smite. Il passera donc à 8 normalement, 7 sur les dés pour moi. Non, c'est Harryman. Il rirole gratuitement en face de Psy. Ça ne passera pas. Harryman va faire une tempête de feu de Tsench. Qui ne passe pas, il peut la reroll. Elle passe, tout pile. Je prends 9 dés de 4... 8, 9. sur du 6 et de la BM il y a une BM à cet endroit là, tu me diras sur qui tu veux la prendre euh, on va faire chambre, hein. ok, Harryman va caster la 4 plus vulnérable sur Papa Magnus ça passe, Papa Magnus aura la 4 plus invulnérable on va enchaîner avec un un smack de la Magnus ça sera un 8 et 3, 11 un critique, donc 3 d 3 BM ça fera 2, 4, 5 BM 5 bm à cet endroit-là. 5 euh, bm à cet endroit-là. Euh... Je vais le prendre sur cette crédit-là. Et ça me fera un film de taille. Ok. Va pour 5 bm. A 5 plus. Allez. Dommage. Elle meurt. Celle-ci vient donc de tomber. Derrière, Manus va se mettre un Malus One to Hit. Ça passe. Magnus va se mettre... Mmh. Magnus va caster un sort qui dit que quand l'unité elle est plus de 6, je jette le même nombre de dés que, le pouvoir psi, que le, la valeur de mon pouvoir psy. Et chaque fois que je fais un 6, c'est des dés 3BM. Ça fait 4 et 3, 11. Je vais donc prendre 11 dés. Euh, 3, 6, 9, 11 D. à chaque fois que je fais du 6, c'est des 3 BM. Il y a 2 6, ça fera 2 D, 3 BM dans l'unité. Ça fera 3 BM. 3 BM, 3 BM. À cet endroit-là. C'est un drone de DF, un drone de marquage, c'est ça Il te reste quoi, là En drone Il me reste un drone de marquage et deux drones de marquage. Deux drones de marquage. Euh, fin de ma phase psychique. On va passer à la phase de tir. Et on va essayer de réaliser ce qu'on a expliqué. Alors là je m'aperçois que le socle de Magnus ici va permettre de faire un multiple engagement. Mais on va peut-être l'éviter parce que par un mouvement magique ou trop bien contrôlé par Dragosa, ça pourrait le ramener sur l'objectif. Donc peut-être que ça je vais l'éviter plus tard à la charge. On va forcer les tirs de l'ensemble des totors pour essayer d'en enlever un. Et ces totors-là vont commencer à faire feu ici pour lui donner un choix, soit de prendre les blessures sur drone, soit de les prendre et de commencer à tanker sur Crisis, ce qui serait plus important pour moi pour la, les suites des événements. Fin de la phase de tir, euh, suite à ma phase de euh, psychique, j'avais réussi à retirer, rafraîchissement la mémoire, 8 points de vie sur le hammerhead. Et euh, fort heureusement, j'avais mis mes Terminator en ligne de vue. L'ensemble des tirs a permis d'aller chasser les 6 derniers points de vie restants. Ok, il reste long strike. Hein. On regarde bien Papa Magnus, je pense qu'il va prendre un petit tir entre les deux yeux et va finir au KFC en poulet grillé, le bordel là. Euh, L'idée, ça va être de charger... Ah, on a oublié ça. Ça, ça va tirer, pardon. Ça, ça va tirer là-dessus. On va le faire tout de suite sur les, euh, sur les drones. Excusez-moi. Ça fait 5 tirs plus 4. Donc ça, c'est la Gatling. Euh, je suis dans la forêt. Je te touche à 3. Je te blesse ici à 3 parce que je suis force 6. Tu aurais une save à moins 3 pour commencer. C'est à moins 3 sur... Du vois sur qui tu prends Sur la crisis. Euh Non, je prends sur le drone. OK. Donc, moins 3, il meurt. OK. Et il m'en reste ça en tir 3 plus blesse à 5 rien du tout voilà fin de la phase de tir excusez-moi euh, du coup on va passer en phase de charge magnus va tenter une charge sur les crazies l'idée c'est qu'on va voir ce que ça donne euh, je les tuerai pas ça c'est sûr mais euh, on va essayer de les affaiblir on va manger un overwatch des familles hein, qui peut piquer chérie mais après tout euh, le jeu se trouve peut-être là donc je te déclare ma charge overwatch c'est parti mon ami ok Ok, j'ai perdu 4 points de vie, ma charge, elle est de 7, je vais juste venir ici, euh, 7, non, je vais venir là, et je ne vais pas engager cette unité ici, et là je vais taper, euh, j'ai mis quoi, j'ai mis le plus une attaque ou pas, je ne me souviens plus, j'ai mis moins un to si si je... 2, plus 4, 4 plus 1, vu, c'est l'autre qui l'a mis, il a fait un smite, il a mis moins un to et j'ai mis plus une attaque sans doute, 2, 4, 6, ça fait 8 attaques, c'est à 2 plus et je suis full reroll. Okay. Oui, si j'en fais 10, c'est plus facile. 2, 4, 6, 8. On recommence. C'est full reroll. Ok, et je te blesse à 2. Aïe. Allez, ça te fait 7, ça de va à moins 4 pour 3 d'un match flat. Je te laisse me dire sur qui tu prends. Un mort de plus. Deux morts. Fin du combat. Hop, je te mets des 3 BM. Je te mets une BM. Du coup, je vais me trouver dans l'obligation de venir peeling. Et tu es déjà sur l'objectif. Je, je vais toucher les deux unités. Tu pourras répliquer avec tes croûtes et avec tes crises. Okay. Sauf que si tu veux répliquer avec ta crise, Non, en vrai, je ne vais pas peeling sur tes croûtes. Je reste là. Si tu veux peeling, est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu y vas Ouais, de toute façon, tu fais ni beau cac. Je vais rester comme ça, engagé avec les croûtes. Je te laisse répliquer avec tes croûtes. Fin du tour, donc on a fini la phase de close combat. Magnus a pu prendre de mémoire deux crisis, deux drones. Il a impacté les croûtes pour les forcer à peeling dessus. Ça, il va devoir le gérer. Euh, à la fin du tour, du coup, je vais prendre un point au primaire progressif pour avoir détruit l'unité Hammerhead. Euh, je n'ai pas pu empêcher ou je n'ai pas trouvé de moyen d'empêcher Drago de marquer ses 8 points, ce qui lui permettra à sa phase de code de marquer ses 8 points, et pour mémoire, à mon tour, j'aurais quand même scoré mon secondaire TS Mutant Landscape, plus d'une No prisonneur. donc bonhomme à l'avance euh, va commencer à être confortable, je contrôle 4 objectifs sur 6, je vois pas comment il va me déloger de, de ces, de ces objectifs-là, ça va être compliqué, euh, je passe la main à Drago, Alors du coup tour 3 euh, on va arriver à mon scoring du coup là je vais marquer que 8 points ouais. c'est déjà pas mal il met beaucoup de pression à ce niveau là du coup là je vais pas pouvoir booster mes crises de façon beaucoup trop loin de mes deux commandeurs mais à la rigueur ils vont sortir Magnus c'est déjà pas mal euh, on va tout euh, et, et et et et puis voilà ma phase de co va être très courte il y aura juste l'éthéré qui va essayer de regagner un CP en plus et c'est bon. Tac. Et voilà. Phase de move, c'est parti. Alors on se retrouve à la fin de ma phase de move. Alors du coup, j'ai bougé long strike ici pour gagner une ligne de vue sur Magnus et en même temps s'éloigner un peu des termes. Hein. On a mis Shadow Sun ici, comme ça, euh, après que tous les tirs principaux soient partis de Magnus, s'il est tombé, elle pourra quand même tirer ici. Euh. Hop, l'enfonceur, il est prêt à charger, à tirer euh, à la rigueur dans les Terminators. Deux Crisis et les croûtes ont désengagé, pour se remettre là. Les Crysis, de toute façon, elles pourront désengager et tirer, parce que je suis au tour 3 et qu'on est en coyon. Donc voilà. Alors, fin de ma phase de tir. Euh, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc, euh, j'ai tué le poulet. Il est bien grillé. Monsieur Long Strike terminé. Ensuite, on est allé chercher, finir les deux termines là-bas, avec l'enfonceur qui a tout fini au lance-flammes. Donc, euh, un peu trop énervé le monsieur. Et on a réussi à prendre un petit termin ici pour commencer à, à, les, à les toucher. Et donc, on va essayer euh, à, après de venir peut-être contester un peu ici. Ça va être compliqué. Ça va être dur. Euh, donc, on va compter sur les commandeurs. Et ça sera la fin de mon tour. Euh, parce que le tour ne charge pas. Alors, niveau de scoring, bah, avec euh, le kill de ces deux unités, je prends quand même 5 points sur Abort the Witch. Donc, ce qui est déjà pas mal. Euh, et sur mes autres secondaires, bah, ça va être compliqué d'aller les faire parce qu'il est bien étalé sur la table donc je vais lui laisser la main et voir ce qu'il va faire voir s'il va encore me faire mal euh, je prends donc la main pour le début de mon tour 3 en scoring, ce qui va se passer, c'est que je vais marquer 12 points, je tiens 4 objectifs sur 6, donc j'ai la suprématie au primaire, ce sera donc à nouveau un 12 pour moi, j'ai également la mise en place de mes trois bannières qui vont me rapporter les 3 points, pour ce tour là euh, je pense que très simplement, on va faire la prière de, pour le dé, Reroll. On a fait Mutate Landscape ici, on a fait Mutate Landscape ici. Il commence à mener une, une menace sur cet objectif-là. Donc je vais m'empresser de le faire ici parce qu'on ne sait pas comment va se dérouler la partie. Du coup, pour mon tour 4, il me restera là-bas et j'aurai sécurisé mes 12 points. Mais là, en, en l'état, au tour 3, ça sera ici. Euh, tel que je vois les, les choses, ça va être un full BM pour chasser les crises. Mon ami Dreadclaw qui va s'amuser à, à mettre de la BM au passage, c'est une unité euh, pas forcément très connue qui peut close à raison de 4 attaques, force 12, pa-4, 3 dommages flats. Elle fait de la BM au vol sur un 2+, et pour un CP elle peut faire de la BM à l'impact à la phase de charge, ça en fait une unité assez sympathique. En force psychique, il va me rester les deux unités de Terminator, qui, euh, on va voir de quelle manière elles vont se déplacer. On va commencer à aller ch chasser euh, Long Strike, et euh, également Shadow Sun m'intéresse beaucoup. Voilà, on va essayer de résoudre tout ça avec des mouvements judicieux, et on se retrouve à la fin de la phase de move. Action Ok, euh, fin de la phase de mouvement. Un move des rubriques Marines pour écranter Harry avec du look at Sir, se mettre en position de smite, Harriman et le sorcier sont à 18 pouces de, la, plus, de la figurine la plus éloignée de l'unité. L'idée ça va être de la ça en face de Psy. Euh, on a dit qu'on devait faire le mutet Landscape ici. Ben, je ne pourrais pas le faire. Je le ferai euh, là à la place. Parce que j'ai choisi la létalité. Un move ici des deux unités de Terminator qui se rapprochent pour aller coller euh, du smite. Avec les sorciers en position ici au plus près de Long Strike et les tirs, on n'aura pas tous les terminators malgré tout qui verront. On va résoudre les BM, hein. le drop pod, le drop clou est passé à survoler euh, Long Strike, donc je vais lancer un dé de BM, l'idée après c'est de choisir sur qui je veux charger, sachant qu'on est au tour 3 et que les 6 chez le coquin, ils explosent, c'est pas très très drôle. Et ça c'est la fin de ma phase de move, on est parti pour ma phase de psy, juste pour savoir si je te mets des BM sur Long Strike, oui tu vas prendre une BM, eh bien tiens, regarde, tu remontes de magie, eh ben, je m'en sers pour y roller, tu prendras 3 BM sur le strike. Euh, du coup, phase de psy, on va passer, euh, du coup, je vais avoir euh, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 14 points de cabale. Euh, ces 14 points de cabale, on va essayer de les maximiser pour faire mal ici. Donc ici, je voudrais faire une action de psy là-bas à 4 points de cabale. Ça me ferait 14 moins 4. 10. Il me resterait 8. Ça me suffit, en vrai. Ça me permet de faire un Doombolt là, un Doombolt là, et un CP, un CP. Là-bas, je vais commencer par l'Infernal Master. L'action TS, ça passe. Je dépense 4 points. Euh, il va me rester donc 10 points de cabale Et je regagne un CP, je passe à 3. Du coup, ce que je vais faire, cette unité ici, euh, cette unité ici, elle va caster un Smite qui passe sur Long Strike. Long Strike va prendre 2 BM. Elle va casser un point de commandement. Alors, elle va casser... J'en besoin. Un point de commandement. Donc, je tombe à 2. Je vais caster Doombolt. Ça passe. Il prend 3 BM supplémentaires. Donc, je ne sais pas combien il reste de points de vie là. Ça fait 3, 5, 8 BM en tout, c'est ça, de prise. Du coup, l'unité là-bas avec le sorcier va faire un deuxième smite dans la même unité qui passe à 10, sera D3BM, elle prendra une bm il doit lui rester 4 points de vie de mémoire, ok. ensuite on va enchaîner, euh, là je vais faire Mutate Landscape à 3, ça passe, ça me fera 3 points de seconde RTS à cet endroit ici, maintenant on va venir sur Harryman, on va commencer par cette unité qui va faire le 3ème smite sur les Crisis. Troisième smite sur les Crisis, ça va passer, et ça va lui mettre dans les Crisis 3BM, je te laisse faire ton choix, Ok, du coup on va enchaîner avec Harryman qui va faire un smite. Il ne passe pas à 5, mais c'est Harryman, il peut reroll. À 6 et un 7, il me faut 5, 6, 7, il me fallait 8. Il me fallait 8, ça ne passera pas. Je vais utiliser 8 points de cabale, je vais pouvoir faire Noob Bolt à nouveau. Ça va passer pour Harryman, tu vas prendre 3 BM. Et donc il en reste une à 3 points de vie, c'est ça C'est ça. Et Ariman, il va caster euh, Tempête de Feu de Tsench. Ça ne passe pas, mais Ariman peut reroll. Ça passe, ça sera que sur du 6 parce que ce n'est pas un critique. Je n'ai fait que 8 sur les dés. Et c'est un 9 naturel sur les dés qui permet de l'avoir en critique. Ça sera sur du 6, ça sera 2 BM. Ok. Euh, ceci va sonner oh, non du tout ça va sonner rien du tout je vais pouvoir faire un smite avec lui ici, ça sera mon 1, 2, 3, 4, 5 e smite donc ça sera un smite à 10 donc à 9 sur les dés ça ne passera pas ok, c'est la fin de ma phase euh, on va passer en phase de tir phase de tir, on va essayer d'achever long strike, et si j'arrive on va faire une charge une double charge éthérée. Et euh, comment elle s'appelle la pupus déjà Shadow Sun. Début de phase de, de tir. Ici, j'ai bougé, ça va me faire 5 tirs de bolter. Qui vont tirer dans la crisis. C'est à euh, 4 parce que je traverse la forêt. Reroll les as parce que riman. Eh ben... Grâce à Dieu. Et je te blesse à 5. Il reste un point de vie à enlever. Oui. Non. Non. Non. T'en as une. Une à perd moins 2 pour 1 dégâts. C'est le dernier point de vie. C'est parti. Ben, je vais me faire foutre. Euh, suite à ça, <rire> suite à ça euh, on, va faire les, on va résoudre les, les tirs sur Long Strike et on se retrouve à la fin de la résolution des tirs. Fin de la phase de tir. Euh, Long Strike a été euh, enlevé du Battlefield grâce au tir une unité de Terminator Scarab occulte. On a essayé avec la deuxième unité qui est en nombre restreint de commencer à grignoter les PV sur Shadow Sun. Je crois que je n'en ai grignoté que un. Parce que Dragosa a décidé d'être pénible et mal élevé en faisant des saves fantastiques. Bon, en même temps, il a fait 4 sur 5. Ce n'est pas le bout du monde. Mais il était tout content, pépère. Euh, du coup, on a loupé au Smite, le petit bonhomme ici. Et au tir, on n'a pas été suffisamment efficient pour l'enlever. Maintenant on va voir ce que donne une charge de.. de merde j'oublie le nom Dread. de Dreadclaw combiné sur l'éthéré et sur Shadow Sun. Si, si, on va voir. C'est euh, parti. Attention, est-ce que je peux faire la double charge Je vérifie juste si c'est les gits. C'est les gits. Attention, truc de dingue. Wouhou Attends, il a réussi. Hop, et là je vais casser un CP. Et sur du 4, je vais mettre des BM à toutes les unités qui sont engagées. Et il y en a deux. Je vais commencer l'éthéré. Sur du 4, je mets de la, des 3 bm. Oui, ton éthéré il va prendre. C'était un 5 Bah ben, Ce sera un 4. 2 bm sur l'éthéré. 2 bm. Et sur Shadow Sun, avec les plaisir fils, bah ben oui. Et un petit, un petit 3 serait le bienvenu, je te cache pas. Ça serait, ça serait, moi, je trouverais ça fun. Pas moi. Genre pas comme ça. 2. J'en mets 2 sur Shadow Sun. Pour un CP, 4 BM, je prends. Voilà, parfait. Du coup, l'éthéré a-t-il une invue Euh, non. D'accord, je mets tout sur l'éthéré. Pourquoi je mets tout sur l'éthéré Tout simplement parce que l'éthéré, si je le kill, il va me donner un point de... No de euh, non, il ne comptera pas pour le No Prisonneur, il va me donner un Kp de primaire progressif. Et j'ai plus de chances de le tuer lui, qui n'a pas d'invue, que Shadow qui a une invue. Et surtout, ça veut dire que là, il ne fera que 4 points de primaire, parce que cette fois, je lui contesterai. C'est parti, attention, sur du 4. Une touche. Une touche. Ah Chez Moi, Je m'en fous, je casse le CT, je la réroule. Elle va te faire foutre. Deux touches. Je te blesse à deux. Regarde bien la dédain, comme ça. Deux blesses. terre moins 4, 3 flats. <rire> ah, et le peeling ici. <rire> à toi de taper dedans, mon copain. Euh, du coup, à moins de répliquer. À moins de répliquer avec Shadowson. Hop, elle eh ben va juste venir comme ça. Et puis, 4 euh, attaques. Euh, non, je crois que je passer du coup. 4 attaques sur du 3+, euh, si j'en fais une en trop, ça ne va pas le faire. Sur du 3+, il y en a 3. Et euh, en du combien 6. En du 6, eh ben... bah eh ben, eh ben, eh ben t'en as qu'une. PA. Et je fais une relance de taux. Voilà, t'en as 2. Pas de PA. Pas de PA, c'est de la 3 ça tank. Voilà, fin du tour Thousand Sands, on a pris la possession de la table, on a réussi à l'acculer sur un quart, euh, il va marquer que 4 points de primaire, celui-là il est contesté, euh, ça va me permettre d'avoir tué Long Strike, l'étheriste ce qui va me faire 2 KP progressifs au scénario, c'est assez cool. Euh... La partie est jouée, mais ça agréable de jouer à Hydrago, donc je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Alors, début de mon tour 4. Alors, euh, on va, alors, sur les points, on va juste marquer 4 points de primaire parce qu'il est beaucoup trop présent sur la table. Et ça va être compliqué de le déloger. Donc, ma phase de co, ça va être simple. Euh, je ne peux pas booster mes crises. j'ai perdu mon éterré. Donc, on va directement enchaîner sur la phase de move. Et on va essayer de survivre. Fait ma phase de move. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a désengagé ici avec Shadow Sun pour pouvoir faire des tirs parce que de toute façon je suis en coyon et je, pourrais, je peux désengager et tirer avec mon Lun. L'enfonceur est venu se mettre ici pour mettre des tirs dans les Terminator. Voir s'il va charger ça pour l'exploser et puis euh, dégager ce truc. Euh, les croûtes sont mis là pour continuer à tenir l'objectif. Et on a amené la crise qui survit péniblement ici. Pour qu'elle vienne tuer l'enfant du chaos, lui récupérer l'objectif et pouvoir marquer mon action décisive. Alors, fin de ma phase de tir, on a réussi à récupérer cet objectif en tuant l'enfant du chaos parce que Zig a fait une erreur. Oui. Et je l'ai vu. Oui. Bouh euh, Bouh Voilà. Euh, ensuite, là, on a réussi à amoindrir ce pack de terminator. Il ne reste plus qu'un PV. Et là, donc là, on va pouvoir faire une charge de lui. Et on va. J'ai une petite hésitation, mais je pense que je vais sortir ça. Enfin, Le c'est... Le la, la chose, là. Chose LED. Qui a fait son taf. Exactement. Tour 4, il est encore là, il a vraiment fait son taf, hein. Et donc, du coup, on va faire cette charge. C'est la seule charge que je vais faire. Hop. C'est bon. Alors, Monsieur Gantléonagre. Donc, il a ses quatre attaques de Gantléonagre. Et il a des 6 de du lance-flamme. Bon. Donc, ça lui fait tout ça sur du 2 plus. Il n'y a pas d'As. Non, il n'y a pas d'As. Parfait. Alors, les noirs, c'est de la force 5 ou 4, j'ai un trou. c'est sur du 5. c'est sur du 5. Et ça, c'est force 14. Sur du 2. Voilà. Et ben, tac, ça c'est relançable. C'est bon, t'en as 3. Et ça, tout ça, ça passe. et cest fait Alors ça, c'est PA moins 2, dégâts 2. Et ça, c'est PA moins 3 ou moins 4, j'ai un trou. C'est bon, ça me suffit, les dégâts euh, dégâts 3. Alors, Je pense que c 3, dégâts ouais. 2, c'est de la 4+, plus parce qu'en Mirror of Content, dégâts 2 à chaque fois, C'est 6, 10. Est-ce qu'il explose Ce serait cool. Oui <rire> Shadow Sun, elle va prendre Oh, 1. Hein. Et ton gros papa, 3. Mais gros papa, On va prendre que. Gros papa, il va prendre Chi Chi, avec des smiles, des copains Scaram. Et voilà! Ok! Et c'était la fin de ma phase de close. Et donc la fin de mon tour. On va pouvoir marquer des points. Et bienvenue Alors, du coup, ben, on a 4 points pour le decisive action. Donc, euh, deux en plus. Capés. Et 2 points de capé. Et à euh, the Witch, non. Euh, non, pas non. The Witch. Donc voilà. Ce sera la fin de mon tour début de mon tour 4 euh, je vais marquer 8 points je détiens trois objectifs objectif du tour c'est euh, le raser comme ça euh, on va tenter de faire ça euh, je pense que c'est euh, complètement possible donc on va voir comment ça se passe phase de commandement on va vouloir gagner le dead de roll toujours pas c'est la fin de ma phase de commandement je passe en phase de mouvement euh, je peux vous la faire va être assez rapide Phase de mouvement, il lui reste un point de vie ici. Euh, le sorcier, il va venir là. Il va venir ici. Euh, Harriman, il ne va, il va pas bouger de là. Il a 18. Ici, ça, ça ne va pas bouger non plus. Ça va faire mutate landscape, tac, tac, tac. Non, je ne le raserai pas, c'est faux. Euh, ici, il lui reste combien de points de vie à ton enforcer euh, si Tu m'en as 3. Euh, il lui en reste euh, 5. Il lui en reste 5. Hop, on va venir là. Ça, ça va permettre de venir ici check, check, check, check, check. et on va se donner une option de smite même si j'ai pas envie de la faire on va se donner une option de smite qui est déjà ici fin de la phase de mouvement on va commencer euh, par ici avec un smite sur euh, la crisis qui passe je lance pas les est les mortes es avec un plus qu'un point de vie euh, j'ai combien de points de cabale j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points de cabale Est ce qu'on va faire, 14 points de cabale euh, on va en utiliser 7, il m'en restera 7 cette unité va TP celle-là de manière automatique avec 7 points de cabale qui va tomber ici et du coup cette unité va faire rituel cabalistique, euh, l'action TS, c'est fait donc euh, j'aurais fait Mutate Landscape sur cet objectif là à côté de ça, on a Harriman qui va commencer, là j'ai fait ça, est-ce que je veux casser un point Non. Harriman, il va commencer ses pouvoirs psychiques ici, il va faire Bolt. ça passe, tu auras 3 BM ici. À côté de ça, il va faire un smite, ce sera le deuxième, ça passe, c'est pas un critique, il va te faire 3 donc là tu avais 3 morts, je vais t'en faire 3 et je vais casser 4 points de cabale il m'en restera donc 3 et je vais faire des 3 en plus ici ça fera 4 en tout 4 plus 3 non, ça fait 4 en tout et je vais faire tempête de feu de chien parce que je m'amuse à reroll 8, tant pis, c'est pas un critique et sur du 6 je ferai des BM au petit bonhomme ici en prendras une une BM en plus à cet endroit là euh, du coup, ici, lui qui connaît Doombolt ne euh, peut pas le faire, donc du coup, il va faire un smite. Ça passe, c'est un smite critique. Du coup, il va lui mettre 5 BM. Oui, il est mort. Ok, on va enchaîner avec l'autre unité qui va pouvoir faire un smite ici. Euh, ça fait 1, 2, 3, 4. Il me faut donc un 4, il me faut un 9-1, 8. Ça ne passe pas. J'ai un CP, est-ce que je veux reroll Ouais, j'ai envie de reroll. Ça ne passera pas. Euh, ça va s'arrêter là. On va passer en phase de tir. Tous les scarabées occultes vont tirer sur Shadow Sun. Donc on en a 3, 5. Tu as combien du 5 tu m'as dit En du 5. Hein, dit, hein 5. En du 5. Euh, hop. J'ai plus de CP. Tchac, tchac, tchac, tchac. Ils sont toujours 5. Je vais toucher à 3. Je te blesserai à 5 sur les blancs. Et je te blesserai à 3 sur les noirs. C'est propre. Et je, je blesse à 5 blancs, 3 noirs. Oui, c'est très propre. Ah oui. Tiens, moins 3 noirs, moins de 2 blancs tu n'as à 5 donc euh, ça revient même tu peux tout jeter faire un fast roll il est mort ouais. oh, il est mort, est mort 20 fois enfin, ok ceci va sonner la fin de mon tour je vais faire 1, 2, je vais faire 3 kp à ce tour là j'aurais fait le mutant landscape j'aurais marqué euh, euh, que 2 bannières malheureusement ce qui m'avait été une bannière du coup je vais m'amuser en remonter à, à mon tour d'après une quatrième ce qui me fera quand même mes 15 points de bannière je lui passe la main alors la fin de mon tour 4 théoriquement le début du tour 5 à drago euh, évidemment il lui reste euh, 5 routes. il n'y a rien de marrant on est vraiment dans la phase où on fait qu'enlever des figurines c'est pas marrant donc on va faire du craft. c'est très simple il va prendre 4 points de primaire il n'a aucun moyen de marquer d'autres points il ne pourra rien simple. détruire sauf sur un tir d'opportunité mais alors vraiment d'opportunité très fort tuer le thermi à qui reste 1 point de vie bon, Ok. ça ne changera pas grand chose au résultat final ce qui va se passer, c'est qu'au tour 5 euh, DTS, il y aura euh, le Mutate Landscape qui sera euh, capé. Parce que je vais venir le faire ici. Euh, D'ailleurs, il faut que je le rajoute. Il y a des points je l'ai mis, c'est bon. Euh, il va y avoir 12 points de primaire. Et à côté de ça, il y a des bannières qui vont être montées. Donc euh, voilà, on arrive sur un score final. Hors peinture à 83 à 42. Euh, J'ai mal Bah moi ça me fait plaisir, parce que c'était une bonne partie. Ouais. Euh, première partie IRL avec Drago, ouais, on avait eu le plaisir d'en faire sur TTS, c'était plutôt cool. Donc bien content d'avoir été accueilli par Creative Wargame pour ce match, on va dire, de vendredi après-midi avant le ah, GT avant Paris. Le grand GT. Donc c'est plutôt cool. Donc merci à vous, merci à la chaîne, oui. à tout. Super cool, super endroit, super studio, je sais pas ce que tu en penses. C'est génial, moi c'est un petit rêve de venir ici, il euh, faut, faut dire les choses. Je, ça fait des années que, que je suis à fond dans la communauté, à fond dans, dans tout ce, tout ce qu'apporte la chaîne. Et là d'être euh, acteur et de plus être derrière, c'est génial. Moi, je, Cette partie elle était géniale, en plus ça existe, ouais, on, on a bien rigolé. Était, voilà. Elle était intéressante parce que comme je te l'ai dit, moi j'avais joué qu'une fois les taux et euh, j'avais pris... Euh... Comme ça, voilà. Et euh, j'appréhendais ce match parce que c'est, à mon sens, pas un match-up évident. Ni non. pour toi, ni pour moi, il peut basculer non, hein, il est, assez il est, aisément. Il est très compliqué comme match-up, que ce soit, soit pour toi ou pour moi, parce qu'on est très dépendant de, de la létalité de l'un ou de l'autre. Ouais. Que ce soit toi, au psy, ou moi, au tir. Après, euh... comme, on a, comme on en est venu à parler, hein, quand on a fait une lecture des secondaires avant le jeu... On s'est aperçu que s'il n'y avait pas de match, s'il y avait nos matchs de sa part, nos matchs de la mienne, au point je gagnais. C'est ça. Voilà, au choix des secondaires, je euh, une petite victoire. voilà, je faisais une petite victoire. C'était pas le but, on était aussi là pour s'amuser, pour jeter des euh, dés. Voilà, Magnus était là pour se faire éclater par long strike, et grâce à Dieu, je me suis vengé. <rire> voilà, c'était plutôt cool. Clac, bam, et là j'apparais, bam. Euh, bah, j'apparais pour vous remercier, les gars. Euh, parce que c'était un vrai, un vrai kiff, je vous le dis, c'était de, de, des copains à la maison, hein, donc euh, ouais. un vrai plaisir. Euh, ouais, donc euh, moi j'ai apprécié la game quand même. Étais, tu partais euh, inquiet hein, sur cette partie, euh, bah, ouais. parce que bon, tu t'es pris un cul déjà contre des taux, donc tu t'appréhendais, ouais, ouais, c'est bon, sûr. Bon, ouais, apprécié, ouais. Mais on voit que bah, tout se joue, ouais, tout, tout fait sens, et c'était beau à voir déjà. Bah, C'était boivard de te faire défoncer. C'est ça, <rire> c'est la discrimination Oui, voilà, de toute façon, c'est un plaisir, toujours, euh, bien entendu. Non, bien, bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Euh, C'était très plaisant de, de vous avoir. Euh, vous Merci. Quand Merci vous voulez, encore. même si vous êtes loin, ouais, c'est toujours un plaisir. a quelques heures, mais c'est toujours un plaisir de venir euh, dans votre studio. Il y a la convivialité, il y a le sourire, la joie et la bonne humeur Et ça donne vraiment envie d'en refaire Vraiment, vraiment, c'est très très cool Moi c'est la première fois que je viens et ce ne sera pas la dernière, c'est sûr que C'est clair que non Parce que je suis avec des copains, c'est la première fois qu'on se voit, c'est comme si on se voyait depuis 10 ans C'est clair, car on se connaît à force, dire, c'est vrai Moi j'espère aussi que vous avez apprécié ce rapport de bataille je vous rappelle, euh, il le faut euh, que nous avons des partenaires tout de même, et sans eux on ne pourrait pas faire tout ça, et ça c'est important. Hein. Donc un grand merci à Crank Wargame pour le tapis, à Macinerie pour les décors, et Myobi Place, ça c'est surtout pour vous, si vous voulez des figurines à moindre coût, profitez-en, c'est toujours euh, 20%, c'est bien quoi. Hein? Hein? Hein? Bah, oui, moins 20, moins 20%. Oui, pas 20%, parce qu'en plus c'est moins, moins fun. Et euh, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Tipeee, on a besoin de votre soutien, je ne le dirai jamais assez, donc euh, voilà. Et comme mon, on dit mes camarades, parce que je le laisserai, tant pis pour vous, euh, le pouce. De, deux. Deux. Deux pouces, ouais, deux pouces. Enfin surtout celui du haut. Faites deux pouces sur YouTube et après vous venez aussi, pour ceux qui ne sont pas venus sur Twitch, hein, les follow là. C'est vrai, merci Allez. de le rappeler, on est sur Twitch, on est de plus en plus sur Twitch, donc euh, venez faire un tour. Euh, voilà, est, on est plus en interaction, on peut discuter tous ensemble, c'est assez kiffant, donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, on se revoit aussi très bientôt sur YouTube, et d'ici là, je vous dis, ciao les seigneurs de guerre